Hop là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live Instagram pour donner quelques petites informations concernant IMT Atlantique. Donc je vous laisse juste patienter quelques instants pour, pour, pour attendre que les participants arrivent petit à petit. Tech. Je vois que vous êtes beaucoup déjà à nous rejoindre. On est déjà 34, 36 maintenant. C'est cool, franchement c'est cool. Allez à Christophe, euh, Christophe Aneneto qui me dit coucou. <rire> coucou Christophe Aneneto. <rire> on va attendre à peu près vers 18h30 pour euh, bah, commencer tout simplement ce live. Et, euh, et voilà tout simplement. Alors quest ce qu'il y a d'autre Léo Paris qui fait coucou. Alban Gre Grigny, je sais pas si je prononce bien mais coucou à toi aussi. Aurel Boisseau. Ah, c'est cool ça, on se voit beaucoup de coucou pour les lives. <rire> Et surtout, restez avec nous, hein. c'est pas le moment de, de vous perdre ou quoi. On atteint déjà les 50, ça c'est top. Juste un petit peu de patience, on commencera vraiment à 18h30. Je vous remercie. Alors euh, déjà, est-ce que parmi les participants, est-ce qu'il y en a qui sont déjà admis grâce au concours Minepon Est-ce qu'il y en a déjà qui participent ici pour avoir ces informations-là à peu près N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. C'est cool, il y a plein de coucou. Enfin, J'ai je... jamais eu autant de coucou en une minute de ma vie. 18h28, c'est encore deux petites minutes, les gars, s'il vous plaît. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En plus, euh, je vais pas vous dire, mais je vais pas vous spoiler, mais on a un peu des invités de marque aussi euh, ce soir même, donc. Euh... On, ils vous attendent, ils vous attendent comme eux, ils vous attendent, vous voyez. <rire> On atteint les 55. Ah Petite dégression, c'est pas grave. Plein de gens qui font coucou. <rire> On dit coucou comme ça. Surtout patientez, hein Surtout s'il vous plaît, pour ceux qui nous rejoignent tous de. Enfin juste à l'instant. On commence à 18h30. Donc euh, prenez votre mal en patience. Nous allons bientôt commencer. Tac c'est cool ça. Alors coucou tout le monde. <rire> on a sorti la chemise et tout. J'espère que vous allez bien en tout cas pour ceux qui nous rejoignent. Et surtout, pendant le live, n'hésitez absolument pas à faire à poser vos questions dans les commentaires. Je vais introduire quelques personnes, on va faire une petite présentation et puis après.. Et après, euh, n'hésitez pas à mettre vos questions justement pour qu'on puisse les poser et qu'ils vous, qu vous répondent en live. Voilà, voilà. Donc, on attend encore un tout petit peu. Ouais, plus qu'une minute. Et après, on va sortir le grand jeu. C'est bien, là. On attend on déjà les 60. Ça, c'est cool. Surtout, reste avec nous plus qu'une minute. <rire> Tac. Plein de coucou encore. C'est cool. <rire> Maman, ah, tu es là, je te vois. Coucou. <rire> Bonjour, Paul. Ah, ça y est. Alors, attention, il est 18h30. Nous allons, bien, nous allons commencer. Donc, attention, première. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je me présente. Je m'appelle Pierre Glochon. Et dans le cadre de mon stage, je suis Community Manager pour IMT Atlantique. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est un, un énorme plaisir de pouvoir animer ce live Instagram euh, destiné aux futurs ingénieurs rentrants euh, mais aussi aux personnes qui sont intéressées en fait tout simplement d'en connaître un peu plus sur l'école et sur la raison de devenir euh, ingénieur IMT Atlantique. Donc euh, c'est pourquoi je vous prie encore d'attendre quelques instants pour accueillir nos invités, ils commencent à arriver. Donc euh, en attendant je vais vous faire un petit brief euh, sur l'organisation de ce live, il va, il va se décomposer en deux parties donc euh, le premier donc dans un premier temps ce sera nous aurons l'occasion de pouvoir échanger avec Paul Friedel qui est le directeur d'IMT Atlantique euh, dans un second dans un second temps ce sera le tour de Philippe piquet euh, qui est directeur délégué des formations et de la vie scolaire euh, donc ils répondront à nos questions enfin surtout à vos questions dans les commentaires donc ce live il est comme je vous l'ai dit il est avant tout fait pour euh, répondre à vos questions alors n'hésitez pas à en faire part euh, en commentaire et ils vous y répondront. Donc, tac, tac, tac, on attend, on attend. Alors, tac, tac, tac. Nous attendons notre invité de marque, la connexion et l'invitation. Non, non. Je suis désolé, ça fait partie des aléas du live. Alors, bientôt, nous allons recevoir Paul Friedel. Tac, tac, tac. Surtout, restez avec nous. Ouais, ça fait que... Il y a quelques petites erreurs pendant les lives, mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. <rire> bah oui, mais j'ai un nom. Bah oui, mais non. <rire> Hop. Tout est bon. On est prêt aussi est-ce que vous avez reçu l'invitation? Normalement c'est bon pour eux. Alors attention, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bientôt on ne sera plus que deux écrans. Hop, Tac tac tac. Eh mais sacré suspense hein. Même IMT euh, nous suit, ça c'est dingue. Merci d'être là. Je suppose que vous êtes aussi pressé de voir euh, Paul Friedel. Ouais, ce suspense est intenable. <rire> Pourtant, il faut dire qu'on a fait des tests quand même avant. Hein euh, on n'est pas arrivé comme ça à la again. Ça arrive, ça arrive. On me dit dans, dans l'oreillette que ça arrive. <rire> D'accord. Bon, alors, le suspense est intenable. invité de Marc va bientôt nous rejoindre. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, évidemment. Parce que... Ah, super. Hop. Bonjour. Bonjour, monsieur Friedel. Euh, merci d'avoir répondu à, présent à notre, à notre invitation de ce live. Euh, pour rappel à notre public, il faut savoir que Paul Friedel... Euh, oui, alors le masque, ce sera un peu mieux. Super, merci, merci Monsieur Friedel. Alors, pour rappel à notre public, Paul Friedel est polytechnicien, docteur en physique des solides. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite, élu à l'Académie des technologies et depuis le 1er janvier 2017, directeur d'IMT Atlantique. Donc, bah, votre présentation est en fait pour les amis. Je vous laisse donc prendre la parole pour leur présenter IMT Atlantique. Merci beaucoup Pierre. Uh, first of all, I'd like to say a few words in English because I saw there were people from Indonesia. I think Hakim speaks English, at least you know that we can speak English in this school, that my speech will be in French. Mm -hmm. uh, donc uh, d'abord bravo, c'est peut-être le maître mot d'aujourd'hui. Uh, bravo pour vos résultats au concours un uh, Minepon. Uh, vous avez brillamment passé uh, cette épreuve que j'ai connue en mon temps aussi. Donc, uh, c'est quelque chose qui, qui marque pour la vie. Et vous avez, aujourd'hui, vous êtes à, à l'heure du choix. Le choix qui n'est pas aussi dramatique que vous le pensez. Toutes les grandes écoles sont de très bonnes grandes écoles, je tiens à le dire, et particulièrement celle du concours commun Mines-Pont. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de celle que j'ai l'honneur de diriger, qui est INT Atlantique. IMT Atlantique, qui est une école très jeune, très jeune au sens où elle n'a que 4 ans d'existence et que, née de la fusion entre Télécom Bretagne et l'école des mines de Nantes, même si on prenait l'âge de la plus ancienne des deux écoles, elle n'aurait que 40 ans, un peu plus de 40 ans d'existence, qui, dans le, le panorama des grandes écoles d'ingénieurs, est quelque chose de très jeune. Une école qui s'est très rapidement positionnée, qui est connue et reconnue au plan national et au plan international qui a aussi beaucoup d'ambition donc nous sommes très clairement classés dans les écoles du groupe A, les, disons les dix premières pour fixer un ordre de grandeur des, écoles, des grandes écoles d'ingénieurs françaises depuis la création et nous sommes aussi positionnés dans des palmarès internationaux des qui sont plutôt des rangs intéressants et particulièrement par rapport aux autres grandes écoles françaises. Euh, le choix, vous allez le faire dans les jours qui viennent, vous allez devoir décider vers quelle grande école vous voulez faire porter votre, vos préférences. J'aimerais vous dire que vous allez bien sûr écouter vos camarades, vous allez bien sûr écouter vos parents, vos professeurs, mais essayez surtout de vous intéresser à l'école, à son projet, à ce qu'elle vous apporte et à ce qu'elle représente et à sa vision de, de l'ingénieur. C'est un petit peu le but de ce live d'aujourd'hui sur Instagram c'est de répondre à vos questions et que vous puissiez sortir avec une vision plus précise de ce que nous avons à vous offrir. Donc nous sommes clairement une école qui est positionnée sur les transitions du monde d'aujourd'hui puisque un ingénieur est un acteur du changement du monde et un acteur de construction d'un monde que nous voulons durable. Euh, les trois transitions qui sont au cœur de notre stratégie sont la transition numérique, la transition énergétique, la transition environnementale ou écologique, appelez-la comme vous voulez, euh, au bénéfice de la société, au bénéfice de l'industrie. Lorsqu'un ingénieur travaille, il crée, il transforme, il produit, euh, il, euh, il euh, développe, etc. Et son action, a un effet sur le monde, a un effet sur la société, a un effet sur notre capacité à créer et à, à produire de, de nouveaux produits. Voilà donc ça va être votre rôle et notre projet c'est de vous préparer à ce monde-là et de préparer des acteurs responsables, que vous soyez conscients de votre du sens de ce métier pour vous et du sens sociétal de ce métier. Euh, je, je, je, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur IMT Atlantique et que c'est plutôt à vous de poser des questions maintenant euh, sur euh, ce qui vous intéresse et ce que nous pouvons vous apporter. D'accord. Enfin, merci pour cette présentation, M. Fridel. Euh, sans plus attendre, on va laisser d'abord quelles questions arriver encore en commentaire, même si on a pu en repérer quelques-unes. Et bon, je vais ouvrir le bal, comme on dit. Donc, sans plus attendre, je vais, vous, je vais commencer par vous poser la question suivante. Euh, comment IMT Atlantique est-elle parvenue à une reconnaissance internationale en si peu de temps Alors, premièrement, j'aimerais dire, nous ne l'avons pas fait exprès. C'est-à-dire que nous n'avons pas défini notre stratégie pour rentrer dans les palmarès. Et je pense que ça, c'est une des grandes erreurs en France. C'est qu'on crée des, des grands machins, entre guillemets, pour essayer d'entrer dans des palmarès or nous, notre approche a été complètement différente ça a été plutôt de s'attacher à avoir un ensemble cohérent de thématiques sur lesquelles nous travaillons Donc, j'ai très rapidement brossé les très très grandes lignes mais nous travaillons sur la santé nous travaillons euh, sur les technologies de, de, de, des data sciences enfin, nous avons un, une panoplie de, de disciplines sur lesquelles nous intervenons euh, de, des sciences dures, disons, jusqu'aux sciences sociales et humaines qui font que nous avons un ensemble cohérent et qui est cohérent par rapport à notre projet. Euh, par ailleurs, nous sommes aussi très reconnus par les entreprises qui nous accompagnent beaucoup. Euh, nous sommes aussi euh, très présents sur le développement durable, et typiquement c'est un cas où j'ai la fierté de dire que nous sommes la deuxième université, parce qu'on nous compare à des universités, la deuxième université française après Paris Sciences et Lettres sur le développement durable, dans le palmarès THE. Alors après, c'est vraiment une question à la fois de bon équilibre de thématique, d'excellence en mmh. recherche, mais qui était déjà présente de façon plus, euh, plus diluée, enfin plus, plus éparse dans les deux écoles d'origine. C'est l'excellence de nos élèves, de leur placement euh, et de leur carrière. C'est aussi la notoriété spontanée, c'est-à-dire que les, les palmarès internationaux demandent à. Euh, des personnalités dans le monde. Quand vous pensez à des universités de, de rang mondial, à quelles universités pensez-vous Eh bien, l'IMT Atlantique sort au, dès, dès à présent, après quatre ans d'existence, de, dans ces, cette notoriété spontanée, avec euh, des, des euh, performances qui sont remarquables pour notre âge. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, mais avant tout, c'est un projet un projet qui est un projet de densité aussi, donc d'excellence en termes de densité. Juste pour vous dire, il ne faut pas être gros pour être bon, euh, et le meilleur exemple c'est Caltech, qui a la même taille qu'IMT Atlantique, qui a des activités extrêmement proches de nous, et qui est une des toutes premières universités au monde euh, dans beaucoup de classements. Donc c'est une question de densité et de pertinence. D'accord, bah, merci pour ces éclaircissements. Alors, nous avons pu voir aussi dans les commentaires euh, s'il y avait une possibilité euh, de faire un double diplôme euh, dans cette école. Alors, euh, pour répondre à notre internaute, nous y répondrons plus en deuxième partie, euh, qui est plus propre au directeur euh, des formations et de la vie scolaire. Euh, cependant, nous avons, nous avons euh, trouvé une autre question dans le chat, qui est euh, « Quelles sont les formations disponibles euh, à INT Atlantique ?» Je dirais aussi que cette question-là est peut-être pour le directeur délégué des formations, ouais. puisque c'est vraiment le cœur de son, son métier. Ouais. Euh, disons que IMT Atlantique, pour donner les grandes lignes, c'est bien sûr des formations d'ingénieurs, et dans les formations d'ingénieurs généralistes pour lesquelles vous êtes ici présent ce soir, vous aurez des choix entre différentes thématiques d'approfondissement. Nous sommes une école généraliste au sens où vous avez un grand choix de, de thématiques, où vous allez obtenir des compétences euh, transverses nécessaires à tout ingénieur, mais dans des domaines où vous pourrez commencer à vous spécialiser. Ça, Philippe Picouet vous l'expliquera bien mieux que moi. Donc, vous avez ce grand bloc de formation d'ingénieur généralistes. À côté de ça, nous avons d'autres formations qui sont la, les formations par apprentissage, d'ingénieurs plus de spécialités, puis des masters, euh, des masters de, de recherche, des masters internationaux, des masters spécialisés et des, docteurs, des doctorants. Et c'est important aussi de dire que euh, ben nous sommes aussi assez intéressés par les, les élèves qui poursuivent après euh, une formation d'ingénieur en doctorat, comme je l'ai fait moi-même à la sortie de l'IX, puisque ça a été rappelé tout à l'heure. J'ai fait une thèse en milieu industriel d'ailleurs, et ça m'a appris énormément de choses, ça m'a appris à apprendre aussi de façon très intéressante. Donc nous avons en particulier, je le souligne, un parcours que nous, par, nous appelons le parcours d'excellence par la recherche, qui est pour les élèves qui sont motivés, qui ont envie, pendant leur formation, d'être au contact des, des laboratoires de recherche de l'école qui sont de rang mondial. Voilà. D'accord. Eh bien, merci. Euh, on, aurait, on a repéré une autre question dans le chat. Euh, ce serait de savoir, euh, IMT Atlantique est une école du ministère de l'Industrie. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, tout simplement alors, une école du ministère de l'Industrie, ça veut dire que nous sommes directement rattachés à un ministère qui s'intéresse à l'activité la, la, la, économique du pays et euh, en particulier euh, aux entreprises. Donc notre proximité aux entreprises euh, est quelque chose qui est vraiment intrinsèque, on a un peu tendance à dire, c'est dans notre ADN. Euh, nous sommes une école dont le rôle est de dynamiser le monde, enfin, la vie socio-économique dans nos territoires. Et c'est un peu la mission qui nous est donnée par le ministère de l'Industrie. De ce point de vue, nous interagissons beaucoup avec les entreprises. Au cours de votre formation, vous aurez énormément d'occasions de rencontrer des entreprises, d'aller en stage en entreprise, de faire éventuellement des contrats de professionnalisation. Nous créons aussi des entreprises. Et là, c'est un deuxième une deuxième dimension importante dans notre formation, vous aurez aussi une approche assez développée de l'entrepreneuriat avec l'incubateur qui est le premier incubateur du Grand Ouest, ici à IMT Atlantique, qui est présent sur Brest, Nantes et Rennes et qui travaille comme un seul incubateur sur les trois sites. D'ailleurs, à ce titre, vous aurez noté que les trois sites sont un peu distants, ce qui quelque part nous a très, très bien positionnés pour aborder les problèmes posés par la pandémie, puisque nous avons l'habitude de travailler à distance et qu'il a fallu aller plus loin. Ça a été difficile pour tout le monde, mais je pense que c'est une école qui a bien compris que la distance allait être, dans le 21e siècle, une dimension importante de la collaboration. D'accord. Super. Euh, alors, j'aurais juste une petite dernière question à vous poser avant de, avant de vous laisser, M. Friedel. Euh, juste en, entre parenthèses, nous voyons énormément de questions dans le chat qui concernent qui concerne énormément en fait euh, les formations. Euh, on, en, on y répondra seulement à la deuxième partie. Euh, donc là, par exemple, pour la filière, pour la santé, on précisera peut-être un peu plus en deuxième partie. Euh, cependant on a gardé une dernière question à vous poser monsieur Fridel. Euh, ce serait de savoir euh, bah, quels ingénieurs sont formés à INT Atlantique tout simplement, est-ce que vous pouvez mettre votre lumière euh, euh, des ingénieurs généralistes avant tout oui. donc des ingénieurs capables d'aborder beaucoup de sujets donc ce que vous apprenez chez nous, c'est comme dans toutes les très grandes hein, écoles d'ingénieurs, vous apprenez à apprendre et vous aurez la capacité en sortant de chez nous d'embrasser différentes carrières, quelle que soit la spécialité que vous aurez choisie. J'ai vu passer la question sur le nucléaire. Vous pouvez travailler à la fois sur la construction de centrales nucléaires, sur le problème des déchets nucléaires ou sur les problèmes de déconstruction du nucléaire. Sur la santé, vous pouvez prendre des rôles extrêmement larges. Nous travaillons d'ailleurs actuellement de façon, alors nous sommes très très proches des CHU, de Brest et de Nantes qui sont très innovants et en particulier sur la possibilité de plus en plus d'avoir des doubles diplômes médecin-ingénieur ou ingénieur-médecin. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. En fait, le, le ciel est la limite en termes de, euh, de métier que vous aurez après avoir fait, euh, après avoir fait IMT Atlantique. Vous, vous démarrerez peut-être avec une spécialité en, disons en data science, en ingénieur réseau ou ingénieur... Euh, dans le monde environnemental sur des énergies renouvelables ou, des, ou sur les problèmes de, de qualité de l'air enfin, tout peut s'imaginer, vous serez ingénieur de conception, ingénieur de production, ingénieur conseil, vous pouvez même faire de la finance donc être plutôt sur les mathématiques financières etc donc le, le panel est tellement large c'est très difficile de répondre à cette question l'école est vraiment généraliste d'accord et eh bien c'est ici que l'interview se termine donc euh, encore euh, merci pour cette interview euh, monsieur Fridel. Je... juste euh, respecter oui. mon successeur, excusez-moi vous inquiétez pas. Tous, euh, ce qui est devenu un rite aujourd'hui de nettoyer ah. sa table après <rire> avoir parlé voilà, Super. je laisse la place à Philippe Picouille. Super, ben, merci beaucoup en tout cas. Alors, euh, tac, nous allons préparer maintenant l'entrée en scène de Monsieur Philippe Picouet. Ta -ta -ta. Bonjour. Bien, bonjour. Alors, nous accueillons maintenant Philippe Picouet, directeur délégué des formations, euh, ancien enseignant chercheur en informatique, diplômé de Télécom Paris. Il a soutenu une thèse intitulée « Puissance d'expression et consistance sémantique des bases de données actives ». Philippe Icouet, bonjour. Entrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous présenter les spécificités de la formation euh, d'ingénieur à IMT Atlantique, s'il vous plaît Alors, euh, Paul Friedel vous a montré le spectre qu'on a dressé en termes scientifiques. Donc, euh, donc oui. évidemment, un des objectifs, c'est d'avoir des, des étudiants qui, qui ne deviendront pas des experts de, sur l'ensemble de ce spectre, mais qui auront une, une, une vision large des sciences concernées. Ça sera essentiellement le travail de la première année. Et puis, au cours de cette première année, on, on s'attachera également à, à aider l'étudiant qui en général arrive dans une école d'ingénieur sans forcément très bien connaître le métier d'ingénieur et sans forcément savoir euh, ce qui, précisément le métier qu'il veut exercer. Eh bien, on, on s'attachera à l'aider à définir justement ce qu'il veut devenir, l'ingénieur qu'il veut devenir et le métier qu'il veut faire plus tard. Et ça, c'est une démarche qu'on aura euh, tout au long des trois ans agrémenté par, euh, par les stages en entreprise, agrémenté par euh, les projets qu'il fera pendant sa scolarité et qui vont lui permettre petit à petit de, de, de définir son profil. D'accord, très bien, très bien. Euh, nous avons pu identifier quelques questions assez redondantes dans le chat et je pense que vous êtes beaucoup à attendre aussi cette réponse. Euh, on a pu repérer la question, comment se passe la répartition sur les campus C'est la véritable question. Alors, la répartition sur les campus, donc… Euh, quand vous êtes admis, vous avez la possibilité, donc, euh, pour les gens qui sont issus du concours commun, qui doivent être l'essentiel des, des, des personnes ici, euh, vous avez la possibilité de passer en, WIDE, en WIDEF ou en WIME. Et euh, dès lors que vous êtes en WIDEF ou en WIME, vous pouvez euh, faire exprimer un vœu de campus. Et euh, les WIDEF sont prioritaires et l'affectation se fait en fonction, de, en fonction du rang au concours. Donc, euh, sous, cette, euh, sous cette règle, on se retrouve à la rentrée avec des promotions qui sont de taille identique euh, sur les deux campus principaux que sont Brest et Nantes. D'accord, euh, ben merci. C'est ces un questions. encouragement à passer rapidement au oui définitif puisque les, les, oui, les oui définitifs sont prioritaires sur l'affectation. D'accord, super. Alors euh, voilà, nous avons la petite question qui arrive pile poil au bon moment en plus. Alors, quels sont les doubles diplômes qui sont possibles et ça se passe comment concrètement C'est une question qui revient à ce Alors, les doubles diplômes, on en, a, on en a au niveau français et puis on en a au niveau international avec des universités avec lesquelles on, est, on a des accords. Donc, au niveau français, c'est essentiellement avec d'autres écoles d'ingénieurs qui ne sont pas dans notre domaine. Hein. On ne peut pas faire de double diplôme avec une autre école d'ingénieur généraliste, mais par exemple. On a un double diplôme avec AgroCampus Ouest pour des gens qui veulent travailler dans, dans l'agroalimentaire. Euh, et, euh, et on a des accords avec des écoles, par exemple des écoles de management. On a un accord de double diplôme avec Grenoble École de management qui est très ancien, hein, qui, a, qui, a, qui doit avoir une quinzaine d'années. On a euh, un accord, par contre, qui est tout récent avec euh, l'école de, de management de Rennes, Rennes School of Business. Euh, donc voilà, donc on, on a différents accords au, au, niveau, au niveau français. Au niveau international, là, ce sont des accords en, en, avec des universités. Donc là, en général, le, le double diplôme se fait sur la base d'un master euh, délivré par cette université avec un processus de sélection qui est à la fois euh, côté école, hein, dans, ce, dans ce genre de, de, de partenariat. Il y a évidemment l'école qui, qui, qui sélectionne les étudiants qui sont à qui sont euh, amenés à candidater dans cette université et l'université elle-même qui sélectionne les étudiants. D'accord, très bien. Alors, nous avons une autre question qui arrive aussi. Alors, on a eu la question, comment se passe la filière santé à Yann donc, il n'y a pas de filière santé, il y a une thématique d'approfondissement santé qui est donc sur, sur un an. Hein. Les thématiques d'approfondissement peuvent être choisies en deuxième ou en troisième année. C'est aussi ce qui permet d'avoir des profils d'ingénieurs qui sont relativement ouverts, où on peut avoir tantôt euh, une, une prédominance numérique, tantôt une prédominance énergétique, tantôt une prédominance plutôt robotique, tantôt une prédominance plutôt génie industriel, etc. Donc, euh, donc, on, on, donc, on a des étudiants qui peuvent choisir, de faire en deuxième et en troisième année deux thématiques d'approfondissement qui, qui viennent, viennent d'un même domaine, qui veulent plus se spécialiser. Puis on a des étudiants qui veulent avoir une vision un peu plus transverse des problèmes. Et donc, euh, donc ceux-là peuvent, peuvent choisir comme ça de, de, de passer un petit peu d'un sujet à un autre. Euh, donc, la santé est une thématique d'approfondissement qui, qui se joue donc sur un an, qui peut être choisie aussi bien en deuxième qu'en troisième année. Euh, et, et, et qui permet d'appréhender les aspects les plus techniques euh, de, de, de la médecine. Puisque aujourd'hui, euh, on a des robots qui, qui opèrent euh, des patients, on a des, euh, des lentilles qui sont, euh, qui sont connectées, on a des nez électroniques, on a, etc., etc. Donc euh, on, on voit bien que la, la, la technologie a complètement intégré le domaine médical. Donc Paul tout à l'heure faisait, faisait euh, référence à un accord de double diplôme euh, qu'on vient de signer avec, euh, avec le CHU pour des, des médecins qui souhaiteraient euh, avoir un double diplôme d'ingénieur, et ça montre bien, et l'intérêt de ce double diplôme montre bien que ces deux secteurs sont liés et qu'on a besoin de personnes qui ont cette capacité à parler avec, alors pour des ingénieurs de parler avec des médecins, et de comprendre les problématiques médicales, les processus médicaux, mais de, de, de, de savoir les, les, les, les éveiller sur les problèmes de qualité, de, de qualité technique des capteurs qui vont permettre de faire, de faire des, des radios, de faire des diagnostics, mais également les problèmes de systèmes d'information qui sont associés, les problèmes de sécurité qui sont associés, l'acceptabilité sociale euh, d'un processus, euh, processus numérique euh, associé à, à la médecine. Donc tout ça, c'est des... C'est des aspects qui sont abordés dans, dans cette thématique santé. D'accord. Alors, je pense que notre auditeur peut vous remercier pour tous ces détails. Euh, alors, nous avons encore énormément de questions en commentaire. Euh, on aimerait bien y répondre à toutes, mais malheureusement, on va peut-être… On, on essaie d'y répondre au, au maximum en tout cas. Alors, euh, on aurait déjà la première question qui est, est-il possible de faire sa deuxième année et sa troisième année dans une autre école Alors… Euh... Alors, de, de, on a un semestre, on, enfin on encourage les étudiants à faire un semestre académique à l'international. Alors, à faire un, un séjour à l'international d'un semestre. Ce séjour à l'international, il peut se faire via un stage ou via un semestre académique dans une université partenaire. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, parce que je vois aussi passer des questions, euh, il, y a, il y a une des questions qui était de savoir s'ils pouvaient aller dans une autre école de l'IMT. Donc, en troisième année, effectivement. En troisième année uniquement, les étudiants peuvent aller suivre un parcours d'approfondissement dans une des écoles, dans une des autres écoles de l'IMT. C'est un, une des possibilités qui est offerte. D'accord, je pense que ça peut répondre à la question. Alors, à la question tout simplement. Alors, on aurait une autre question encore qui suit. Est-ce que vous pourriez nous donner les détails du tronc commun en première année alors, en première année, c'est le lieu justement où on va essayer de, de, de couvrir le spectre scientifique de, de l'école. Donc, c'est relativement large, hein, soyons clairs. D'autant que euh, les étudiants qui ont fait des classes préparatoires euh, ont, ont, ont développé beaucoup plus, par exemple, les maths et la physique euh, que, euh, par exemple, l'informatique. Donc, il va y avoir un, un effort en première année... Euh, un petit peu plus important sur l'informatique, mais par contre, on va beaucoup, on va beaucoup insister euh, sur la dimension projet du travail de l'ingénieur, avec des projets chaque semestre, et puis euh, un projet qui est plus consacré, lui, au développement durable sur l'ensemble de la première année. D'accord. Alors, des euh... enseignements... voilà. Excusez-moi, vous n'avez pas terminé non, non, non, non. Des enseignements scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre, et, euh, et des enseignements de projet. Qui, euh, qui vise à mettre les étudiants en situation. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je pense que la réponse a... votre réponse a, pu... enfin, a été assez appréciée. C'était une question assez demandée. Euh, il y aurait encore une question. Euh, y a-t-il des domaines d'ingénierie euh, non couverts à IMT Atlantique Donc, Par exemple, pas de génie civil Non, pas de génie civil, effectivement, oui. Pas de génie civil, alors s'il y a sans doute des choses possibles dans d'autres, typiquement en troisième année, dans vers d'autres écoles de l'IMT, mais enfin, euh, s'il y, y a des choses autour de la géologie dans d'autres écoles de l'IMT, ce n'est pas vraiment du génie civil, mais enfin c'est au moins une étude du sol, une étude des sols, donc euh, voilà. Euh, après, euh, voilà ce qu'il voilà qu en est, et puis les, les élèves peuvent, peuvent aussi aller chercher dans des universités à l'étranger des parcours qui viennent compléter ce qu'ils qu font. D'accord. Mais il faut bien voir que de toute façon, quel que soit le domaine dans lequel, on, dans lequel les étudiants sont amenés à travailler, y compris dans le génie civil, les, les, les problématiques qu'on qu qu aborde à IMT Atlantique sont présentes. Dans le génie civil, on se préoccupe de ce que deviennent les matières. On se préoccupe des déchets, on se préoccupe de, de l'énergie, de la consommation énergétique des bâtiments. On se préoccupe, on, on utilise des outils de simulation numérique, etc. Donc... Voilà, euh, ce n'est pas parce qu'on qu ne couvre pas directement euh, les travaux publics et, la, et, la, et le suivi d'un projet de construction d'un pont qu'on euh, qu ne peut pas ensuite travailler dans, dans, un, dans ce domaine-là. D'accord, oui, je, je pense que c'est assez, assez compréhensible. Euh, est... Alors, j'aurais encore une question qui suit dans le chat. Euh, alors, quelle est la part d'informatique dans le cursus alors, la part d'informatique dans le cursus, alors c'est difficile à, à, à dire parce que euh, il y a des thématiques d'approfondissement en informatique euh, qui, qui sont disponibles. Donc, un étudiant qui va souhaiter se spécialiser dans ce domaine-là euh, a à sa disposition des, des enseignements qui sont assez précis, que ce soit sur des, des plateformes numériques, que ce soit sur du développement logiciel, que ce soit sur de l'interaction de machines, que ce soit sur de la cybersécurité. Donc, il y, y a vraiment euh, possibilité d'appréhender. Maintenant, je dirais que euh, on on, on, euh, l'école ne forme pas, euh, loin de là, exclusivement des, des, des informaticiens. Donc, euh, la partie, le, le minimum d'informatique que tout le monde devra faire, euh, je suis en train d'essayer de réfléchir, ça doit être de l'ordre de 90 heures en première année. Mmh. Euh, et sur la base de ces 90 heures, euh, après, ils peuvent rajouter, euh, construire des choses en fonction de leur projet. D'accord. Très bien, très bien. Alors, je ne oui, connais bien. pas le programme par cœur, mais ça, ça, ça doit être dans, ces, dans ce volume-là. D'accord, très bien. Alors j'aurais peut-être une dernière question à vous poser. Euh, comment, enfin, IMT, comment, comment vous expliquez euh, Est-ce que, est-ce que c'est la bonne Est-ce que IMT Atlantique est une bonne école si un ennemi, par exemple, veut être porteur de projet C'est une question qui a été Alors, posée. Alors qu'est-ce qu'on qu qu vous entendez par porteur de projet euh, euh, tous, les, exemple, tous les ingénieurs, ouais. alors il y a des ingénieurs qui vont euh, se plaire à devenir des experts techniques, quel que soit le domaine, d'accord Que ce soit en énergétique, que ce soit en numérique, ce, les, des ingénieurs qui vont, qui vont souhaiter être des experts techniques et qui vont être à disposition de, de, de, de projets qui nécessitent l'intervention d'un expert comme celui-là. Euh, maintenant, euh, il y a aussi, et je dirais même que c'est encore plus important, il y a, euh, tout, la plupart des ingénieurs sont amenés à porter des projets, à manager des projets. Et, et donc, euh, oui, c'est clair que la, la formation euh, vous aide à, à vous positionner dans, un, dans des travaux de groupe. C'est tout l'objectif et tout l'intérêt des projets de groupe euh, pour, euh, pour que vous compreniez la dynamique de coopération au sein d'un groupe et que vous vous rendiez compte de ce qui permet de, de faire qu'une équipe s'engage et qu'une équipe s'engage moins, d'accord Donc ça, c'est un ça c'est un aspect important. Après, porteur de projet, ça peut être aussi, on peut aussi voir l'ingénieur, l'ingénieur inventeur, c'est-à-dire finalement sa capacité à trouver des solutions à partir de besoins qui sont exprimés plus ou moins explicitement. Et on a par exemple en deuxième année un projet qui est dédié à l'innovation, où on va essayer dans, de... de d'amener les étudiants à imaginer des solutions à des problèmes qui ont été, à des besoins qui ont été très mal définis, mais de, de mettre, de mettre l'étudiant dans cette logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le design thinking, euh, de mettre l'étudiant aujourd'hui dans une, dans une logique d'innovation. Et cette innovation, après, elle peut soit euh, se réaliser dans le cadre de son travail en entreprise, soit dans le cadre de la création d'une entreprise puisque tout à l'heure Paul Friedel vous disait qu'on euh, a un incubateur sur les trois campus donc on a des étudiants qui au sortir de l'école on a des étudiants qui au sortir de l'école euh, participent ou créent leur entreprise tout à l'heure on parlait, de, on, on, on parlait de, de médecine Eh bien on a un ancien étudiant euh, on a un ancien étudiant qui a créé son entreprise euh, à la sortie de à la sortie de, de l'école. Alors euh, en l'occurrence, il avait fait une thèse, donc c'était une sortie d'école un peu un peu différée, mais qui a créé son entreprise sur la sur la réalisation avec de l'impression 3D de de prothèses de prothèses prothèse qui, qui intervenaient dans euh, dans des au cours d'opération et qui a déployé toute une activité pour justement euh, en lien avec les chirurgiens pour arriver à, euh, à créer ces prothèses et à les adapter en cours d'opération pour qu'elles soient parfaitement adaptées à, au, au travail à réaliser. Donc ça montre un petit peu à quel point le travail d'un ingénieur euh, vient, vient percuter des, des domaines extrêmement variés les uns des autres. D'accord. Alors nous aurions peut-être. C'est juste la. La dernière question, je vous le promets, après c'est fini. Euh, parce qu'on dépasse déjà un petit peu, mais on a une question de HLN-8YN. Savoir ce que ça veut dire, mais alors il y a une question pratique qui vient d'être donnée, c'est pourquoi IMT, euh, IMT Atlantique recrute-t-elle sur le concours MinePont et pas Mine Télécom comme les autres IMT. Ah, c'est au directeur qu'il fallait poser cette question là. Ouais, mais elle arrivait un petit peu tard la question, donc bon <rire> va voilà. Oui, <rire> Alors là, retour du, retour du directeur. <rire> c'est des, des aspects historiques oui. et stratégiques très importants. Merci. Oui, alors, <coughs> probablement, il faut clarifier cette histoire de concours. Le concours Mine Ponce, c'est le concours historique qui est, excusez-moi du terme, plus sélectif que le concours Mine Télécom. Euh, non, toutes les écoles d'IMT ne recrutent pas sur le concours Mines Télécom. Euh, Télécom Paris est une école du, de l'IMT qui, rec euh, qui recrute sur le concours Mines Pont. Euh, Mines Saint-Etienne est de l'IMT et, et euh, recrute sur le concours Mines Pont. Donc c'est vraiment une question de quelque part de classement des écoles. Et vous remarquerez que les écoles du concours Mines Pont sont pour la plupart euh, très bien placées dans les classements euh, de l'étudiant, par exemple, ou autres. Donc, c'est une question un petit peu de sélectivité. Eh bien, ouais. merci beaucoup pour nous, ces... Nous merci. sommes sur le concours le plus sélectif. Alors après, je suis d'accord avec vous pour... Alors, c'est HLN euh, underscore YN... Je ne sais pas comment vous appelez, mais enfin, euh, Pourquoi elle s'appelle l'autre concours s'appelle Minté ça c'est un fait un petit peu gênant pour nous, parce qu'effectivement, ça donne l'impression que c'est un concours fait pour les écoles MinTelecom, Télécom. Mais vous aurez noté que dans ce concours, il y a plein d'écoles qui ne sont pas du tout euh, de l'IMT, comme l'ENSA Bretagne ou d'autres, je ne les nommerai pas toutes. Mais euh, voilà. Super, eh bien, je vois que HLN, voilà, elle a répondu. J'espère que tu es content de ta réponse. <rire> Parce que là, il y a eu le déplacement quand même du directeur de IMT Atlantique, rien que pour toi. Alors, euh, on va maintenant... Il y a quand même une question. Est-ce qu'il y a une sorte de semaine d'intégration pour les étudiants pense... étrangers Oui, alors, euh, pour, je pense qu'on va plus maintenir notre auditoire pour euh, lundi prochain, car euh, on va faire aussi un live euh, où ce seront nos étudiants qui vont participer et qui vont pouvoir euh, plus... Euh, Enfin, expliquer dans les détails ce genre de, ce genre de demande. Alors, je tenais d'abord à bah, vous remercier, vous, Paul Friedel, et surtout M. Picouet aussi, euh, pour toutes ces informations. Euh, je pense maintenant que les amis ont pu avoir assez d'informations pour faire leur choix, pour leur vœu. Donc, euh, si toutefois, notre public souhaite avoir plus d'informations à propos de IMT Atlantique, vous pouvez euh, y avoir accès à travers notre site web qui vient tout juste d'apparaître dans le chat, grâce à moi. <rire> voilà, donc euh, merci à vous d'avoir été aussi nombreux à participer à ce live et euh, pour votre euh, participation. On se retrouve lundi même heure. Cette fois-ci, la parole est donnée à nos étudiants concernant la vie des campus, les assos et activités proposées. Sur ce, bo euh, sur ce, euh, oui, oui. Sur ce bonne soirée à tous et à tous et prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup à tous. <rire>